On va commencer avec vous, Anlodo Alors vous, vous, vous travaillez dans une start-up qui s'intitule start Ecopen Factory. Euh, et vous êtes responsable de l'intégration logicielle et matérielle. Vous venez de Bolivie à l'origine. Euh, vous avez fait une école d'ingénieur en Bolivie en électronique. Et puis un master en Bretagne, un doctorat au LIPSIS, un MBA en management euh, à l'INSEAD. Est-ce que vous voulez nous dire un mot de Ecopen Qu'est-ce que c'est que Ecopen? Eh, oui, oui, oui. Ecopen, c'est une entreprise qui a pour objectif de donner à la main de chaque médecin au monde une méthode d'imagerie médicale par via de l'ultrason et en à partir des algorithmes d'intelligence artificielle pour améliorer, la, pour assister au diagnostic aux médecins, mais aussi pour rendre plus simple l'utilisation de cette technologie. Donc, on va créer un système, un échographe portable. Oui. Portable. Il a oui. quelle taille votre échographe et la, Notre échographe, il a une taille plus ou moins la taille d'un téléphone portable. Et il, voilà, là, là j'ai un échographe. C'est ça. D'accord. Et on branche cet échographe à un portable pour voir les images. Et l'objectif c'est de réaliser un échographe pas cher, low cost, qui puisse être accessible que n'importe quel médecin puisse acheter, pour autant les, les étudiants aussi, et autant dans les pays pas développés comme l'Afrique ou l'Amérique du Sud. Donc petit, pas cher est extrêmement facile à utiliser. Oui. Un échographe, normalement, il faut être euh, très formé, il faut savoir euh, où le placer, enfin, c'est compliqué. Voilà. Et là, oui. vous pouvez faire de l'assistance, vous pouvez aider le, le médecin à l'utiliser. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le principal euh, point d'importance de, de, de notre échographe, c'est qu'aujourd'hui, un médecin peut pour pouvoir réaliser un geste échographique, Il doit se former, c'est la spécialité radiologue. Et du coup, ce que nous faisons, déjà on développe des algorithmes intelligence artificielle pour améliorer déjà la qualité d'image, pour améliorer leur visibilité. Ensuite, on a d'autres algorithmes qui assistent le médecin dans le geste. Ils les guident plutôt à aller à la bonne coupe d'image. Et ensuite, on, les, on, les, on assiste le médecin avec quelques métriques pour qu'il puisse se diriger vers un diagnostic. Voilà. Bon, c'est ça que vous faites, donc il y a beaucoup de mathématiques et d'informatique derrière tout ça Oui. Un principal axe qu'on on développe chez nous, c'est qu'on on voit aujourd'hui les algorithmes artificielle, on a une grande capacité de décision aujourd'hui, il nous permet de faire des, des, des choses merveilleuses. Par contre, on oublie il faut prendre en compte aussi le côté d'intégration, parce qu'aujourd'hui, on développe des algorithmes qui sont très complexes, qui, sont, qui, qui peuvent faire des sonorées, mais par contre, son intégration en temps réel, dans une surface limitée, avec un faible, euh, avec un faible budget énergétique, c'est des choses qu'on prend en compte depuis le début. Et du coup, c'est un challenge aujourd'hui à, à arriver à faire des systèmes qui marchent dans ce type d'applications. Alors, à votre gauche, c'est Charles Vdida, tout là-bas, qui est professeur d'informatique et lui aussi, il aime les startups. Donc, professeur d'informatique à Sorbonne Université, l'Ipsis. Vous êtes l'ancien vice-président de Sorbonne Université chargé des relations. International et vous avez fondé, euh, alors vous avez pas mal de, de liens aussi avec euh, l'entreprise, vous avez été directeur d'un laboratoire commun euh, entre l'UPMC et Thales pendant cinq ans, euh, plus récemment vous avez créé un laboratoire commun qui s'appelle Lynx, avec euh, Nokia, et puis Inria, Sorbonne Université, euh, Mines Télécom, x etc. Et vous avez créé deux start-up, <coughs> donc la plus récente c'est Opcast, qu'est-ce qu'elle fait Opcast euh, merci pour la transition, euh, qui n'est pas facile, parce que Jean-Gabriel a un peu plombé l'ambiance. Euh... Non, vous allez voir, on va donner plein de... Mais, mais effectivement, il, il, y a, il y a un long chemin, euh, comme c'était évoqué tout à l'heure, euh, qui a été parcouru depuis euh, une vingtaine d'années. Donc si je regarde la question euh, de la coopération industrielle et du transfert, c'est vrai qu'il y a eu un changement important de mentalité, il y a eu un changement important dans l'environnement, ça veut dire que par exemple, que l'on a créé là, il y a quelques mois avec Marcelo Diaz de Amorim, un chercheur du CNRS, un directeur de recherche, et un ingénieur de Thalès. Ça s'est passé de manière beaucoup plus facile que Cosmos en 2000, euh, qui euh, je dirais, a, a rencontré un environnement dans lequel il y avait un peu plus de suspicion sur la coopération avec le monde industriel et le transfert technologique. Donc... Euh L'environnement a changé, il est plus ouvert à un, aux startups du numérique, c'est ça que vous dites Oui, je crois que la question de, de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire le fait que effectivement, ce qui est important, c'est le libre arbitre de chacun, de développer ses recherches comme on lui semble, et puis si elle ou il le souhaite, eh bien d'avoir envie d'explorer dans quelle mesure cela peut avoir un impact. Je crois que ce qui nous intéresse, c'est la finalité, pas seulement le chemin. Est-ce qu'on peut avoir un impact sur l'environnement C'est-à-dire, est-ce qu'on s'est posé d'abord les bonnes questions Et puis, est-ce qu'on peut euh, appliquer euh, certains des résultats dans un contexte industriel Et cette culture-là, elle s'est développée chez les étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants maintenant qui, effectivement, euh, s'engagent dans l'entrepreneuriat, mais aussi chez les collègues. Il y a pas mal d'exemples là, <rire> par exemple qui euh, ont envie de franchir ce pas et, et d'explorer euh, cette euh, possibilité qui nous est offerte aujourd'hui. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la, la culture, aussi bien du côté des industriels que du côté des chercheurs, a évolué, qu'on arrive à mieux se comprendre, à mieux dialoguer. Il y, a, il y a une culture commune qui est en train de se créer. C'est le bon terme. C'est une vraie question de culture. Donc, Il y a eu des avancées certaines. Euh, il y a aussi des difficultés. Euh, l'informatique a évolué, mais les acteurs de l'informatique aussi, aujourd'hui, et donc la question des moyens devient primordiale, et en particulier, ben, on ne peut pas remettre le fait qu'il y a des grands acteurs industriels qui sont capables de mobiliser des grands moyens, justement, pour aller plus vite en recherche que le monde académique. Et donc, il euh, y a une échelle qui est importante, l'échelle de l'Europe, par exemple, parce qu'il y a plus de ressources et, et de moyens qui sont mobilisés, et puis, il y a la coopération industrielle. Si on est intelligent, ce n'est pas toujours évident, mais on peut utiliser les avantages des uns et des autres pour essayer d'être un peu plus performant. Alors, avant de continuer avec vous, Martine Datineski, je voudrais revenir à vous, Orlando Chukimia. Vous êtes arrivé en, de Bolivie, en France. Serge Vdida disait on a maintenant une culture un peu commune. Qu'est-ce qui fait que vous, vous avez eu envie de venir en France Qu'est-ce qui, qu qui vous attirait là Qu'est-ce qui était positif pour vous Et Personnellement, je, je pense que la France a un grand écosystème d'accompagnement un grand écosystème de valorisation de la recherche, surtout en informatique. Un grand, système, un grand écosystème d'accompagnement euh, à l'entrepreneuriat. Et c'est des choses que je, je voulais faire depuis toujours. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de venir à la France. Et vous n'avez pas été déçu, apparemment Vous avez trouvé en France euh, le terreau que vous recherchiez oui, évidemment, je, quand je suis arrivé en France, j'ai trouvé un grand écosystème, surtout à l'université, un grand écosystème d'accompagnement au transfert technologique, un grand écosystème pour la formation aussi. Comme nous, on, on, on est, moi je suis un chercheur, toujours j'étais orienté dans l'aspect scientifique, je n'avais pas trop de connaissances dans, la, dans le monde euh, business ou création d'entreprise. Il y a un grand écosystème à l'université qui nous accompagne, qui nous forme, qui nous guide dans le chemin pour la question d'une start-up, et je trouve que j'ai bien trouvé le, le bon endroit pour, pour me développer. Alors, Martine Détinej, qui vous, vous êtes le patron de la R&D chez AXA. Euh, donc, dans le domaine de, de l'assurance aussi, on a besoin d'informatique, on a besoin de mathématiques et, et du coup, de collaboration avec des laboratoires d'informatique. Oui, alors, c'est un peu je, je voulais parler de ce qu'ils cherchent aussi, c'est que et ce qui était dit avant, c'est que le monde se numérise. Je ne sais plus qui disait, je crois que c'était Antoine. Le monde se numérise. Et en fait, il y a, il y a, il y a quelque chose dans le transfert. C'est comme dans le ski. Il y a un moment, il y a un pied, le poids il passe d'un pied à l'autre. Il y a un moment de transfert. Donc, et, et en fait, c'est vraiment vrai. Et il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que, en fait, quand on fait de la recherche, on doit être dans l'académique. Et quand on veut faire de l'application, il faut être dans le monde industriel. Par contre, les deux, ils vont très bien ensemble. C'est comme pour marcher ou comme pour skier. Ils, ils vont très bien ensemble. Et donc, par exemple, nous, nous avons monté un, un labo commun euh, avec euh, le Lipsis, euh, dans lequel nous essayons de partager des problèmes de, euh, qui ont été mentionnés, un peu des problèmes éthiques. Par exemple, un algorithme qui va décider est-ce qu'on va vérifier s'il y a une fraude ou pas. Par exemple, on va essayer de, de voir ça et on dit bah, on veut être paritaire, on veut être que ça soit égal pour toutes les nationalités, ou que ça soit égal. Donc Ça, c'est un problème que, comme le monde est numérique, il y a plein d'outils, hein. il y a de l'open source, il y a plein de choses qu'on peut implémenter. Il y a plein de vrais défis, c'est compliqué, mais on peut y arriver. Par contre, il y a des questions fondamentales. Et donc, une question fondamentale est que, en fait, en tant qu'assureur, on n'a pas le droit de savoir. On ne veut pas, la société, nous, société, nous ne voulons pas donner à un assureur l'information sur la religion, ou le genre. Enfin, le jour, où on est obligé, parce qu'on donne le numéro de sécurité sociale, mais, mais, mais on ne veut pas donner un certain nombre d'informations. Et du coup, une question fondamentale, c'est comment garantir, et ça a été mentionné aussi dans la partie algorithmique, comment garantir que vous êtes traité de manière équitable en sachant que l'assureur n'a plus eu accès à cette information. Et ça, c'est un problème que nous, industriels, on ne peut pas résoudre. Par contre, c'est un problème qui peut être résolu ici et qui va créer, comme ça a été dit par, je sais plus qui, aussi précédemment, ça peut créer des nouvelles startups, ça peut créer de nouvelles solutions. Mais la chose à ne pas faire, que j'ai essayé de faire moi-même, je, je le reconnais, c'est essayer de créer des applications tout en tout un étant chargé de recherche CNRS. Et ça, c'est pas bon. Donc s'il y a un truc à retenir aujourd'hui que je voulais partager, c'est si vous voulez monter une startup, montez une startup. Mais si vous voulez faire la recherche, faites la recherche et faites-la bien. Faites pas les deux, hein, voilà. c'est trop compliqué là. Mener les deux en même temps. Alors, vous étiez au Lipsys, vous êtes passé par le, par le Lipsys. Que, quel regard est-ce que vous, qui êtes, qui êtes passé de l'autre côté, dans le monde de l'entreprise, patron de la RD d'un grand groupe d'assurance comme AXA, quel regard vous portez sur un, un laboratoire comme le Lipsys Alors, ouais, donc moi, je suis, je suis très attaché au Lipsys, même si je suis parti plusieurs fois. Et euh, je suis un des premiers Thésar. Donc, je crois que le Lipsys, je pars sous contrôle de, de Fabrice, je crois que c'est 97. Eh bien, je me suis inscrit en thèse Il dit en 97. Oui. Il dit oui. Il dit oui, mais je le vois pas. Oui. Donc, donc je me suis inscrit en 97 et ensuite, bon, bah, j'ai fait plusieurs universités américaines. Je suis revenu, je suis rentré au CNRS. Bon, enfin bref. Alors quelque chose que j'aimerais dire et ça a été dit aussi précédemment, je, je suis désolé de répéter, c'est que quand on est dehors, c'est là où on se rend compte que uni on est plus fort. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on, on est en compétition avec les autres équipes. On, on, et c'est compréhensible parce que le monde est compliqué, et il y a des ressources, il n'y a pas de bureau, il y a des problèmes de, de poste, enfin, etc. Mais vu de l'extérieur, en fait, l'attractivité, donc la, le, pourquoi un AXA va aller vers la Sorbonne, en fait, c'est même presque plus euh, le Lipsis, c'est qu'on est en compétition avec Stanford, on est en compétition avec EPFL, on est en compétition avec des grandes institutions, et donc c'est vraiment l'union qui fait la force. Moi, dans mes équipes, on fait l'IA bien évidemment, mais on fait aussi du quantum computing. Et donc, vous voyez, pour moi, c'est beaucoup plus simple d'avoir un partenariat qui est fort, dans lequel je peux trouver tous les aspects de mes problèmes. Parce que quand je fais... Moi, je ne fait pas de la recherche fondamentale, j'essaie de résoudre des problèmes. Donc si je dois optimiser quelque chose, par exemple, accélérer un calcul de Monte Carlo pour calculer une valeur à risque, mais en fait, pour faire ça, je peux très bien faire avec du, une architecture deep pour prédire cette valeur, mais je peux aussi accélérer avec du Monte, Monte Carlo quantique qui a un avantage théorique qui permet de faire ça plus vite. Vous voyez, donc, moi, j'ai des problèmes. Ce que je cherche, c'est une solution. Euh, un petit mot. Il y a une expression que vous avez utilisée, c'est l'expression de fierté. Oui, donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'a fait beaucoup marrer en étant dans les universités américaines. C'est qu'en France, on n'est pas fier, je ne sais pas pourquoi, enfin, en tout cas... On le, on quand j'y étais, on ne le montre pas. On n'était pas si fiers de, du Lipsis. Enfin, pas autant qu'aux universités américaines. Et si vous avez été dans une université américaine, vous verrez, tout le monde se balade dans le campus avec le T-shirt qui dit soit MIT, soit Stanford, my son graduated from Yale, etc. Et donc, c'est vrai que je pense que vous avez de quoi être fier. Vraiment, je pense que... C'est vu de l'extérieur, il, il y a vraiment des, des personnes exceptionnelles. Et c'est vrai que j'ai été obligé de partir quelque part pour me rendre compte. Obligé de partir pour se rendre compte de la fierté qu'on devrait avoir à être au Lipsis ou à l'IRIF, bien sûr, à NRIA, ou CNRS. Merci infiniment à tous les trois d'avoir été avec nous. <rires>